Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous présente une nouvelle capsule de TechniNews. Et bien entendu, c'est juste après, c'est juste après, c'est juste après ça. Je voulais juste savoir si vous suiviez Bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews, vous le savez maintenant les TechniNews ce sont des capsules dans lesquelles je vous informe sur les choses à savoir en nouvelles technologies. Pourquoi Pour votre travail, pour vous personnellement pour mieux consommer, pour consommer plus intelligemment, pour éviter de surconsommer et de faire n'importe quoi. Mais aussi pour vous éviter de vous faire avoir, pour vous éviter de partir dans n'importe quelle direction. Parce que oui, le monde des nouvelles technologies, c'est un petit peu la jungle. Et d'habitude, je parle vite, mais là, j'ai risque de parler encore plus vite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'infos intéressantes. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que les autres fois, elles sont inintéressantes, bien entendu. Vous le savez, maintenant, vous pouvez m'écouter aussi dans votre voiture, puisque les potes, les... TechniNews sont également disponibles en podcast sur l'interface sur Spotify, sur Podbean. L'application Podbean est gratuite, disponible sur votre téléphone. Euh, disponible également sur euh, Apple, donc sur les podcasts Apple. C'est une application dédiée qui est automatiquement installée sur votre iPhone, si je ne dis pas de bêtises. Et normalement, dans pas longtemps, ça devrait être disponible aussi sur Deezer. Donc vous n'avez plus aucune raison de ne pas suivre ces capsules. Si vous pensez à vous abonner sur... YouTube, c'est sympa, ça permet de faire du trafic euh, au niveau de mon, mes réseaux. Euh, je voulais vous dire que à la fin de cette capsule, je vais vous révéler des choses extrêmement intéressantes pour arrêter de vous faire avoir par votre opérateur téléphonique. On commence tout de suite par euh, une nouvelle montre qui vient de sortir, une nouvelle montre connectée, c'est la Samsung Galaxy Watch et c'est une montre vraiment génialissime. Alors la grosse différence de suite entre l'Apple Watch et la Galaxy, euh, la Galaxy Watch, c'est que la, Galax, la Galaxy Wax, euh, Watch, pardon, la Wax c'est pour les, les planches de surf, c'est pour ça, des formations, euh, j'allais dire professionnello, euh, touristico, euh, ludico. Euh, en fait la, Gal la Galaxy Watch elle est ronde, contrairement à l'Apple Watch qui est carrée rectangle. Euh, C'est une très belle montre, sincèrement. Qu'est-ce qu que j'ai noté Elle est moins chère que l'Apple Watch, elle est à 309 309€ pour la 42mm et 329 329€ pour la 46mm. Elle est étanche jusqu'à 50m, elle a une interface très très agréable, avec notamment, il y a une bague euh, autour, une bague circulaire qui permet de pas mal la, la commander en fait d'interagir de, de, de, de, avec elle. L'écran est extrêmement clair avec un petit reproche sur la clarté de l'écran qui ne descend pas suffisamment, ce qui fait que si vous la regardez la nuit, dans le noir le plus complet, vous risquez de vous faire un petit peu mal aux yeux, et là, attention à ça, c'est quand même important. Et là où c'est bluffant, c'est qu'en utilisation normale, c'est-à-dire sans utilisation intensive du GPS ou autre, elle a une autonomie de 3 jours, ce qui est assez bluffant. L'Apple Watch, même en allant courir 5 ou 10 km, elle a une autonomie globalement de 2 jours. Je prends jamais le risque, en principe, quand je la remets sur son chargeur le soir, elle est à 50%. Mais une autonomie de 3 jours, c'est vraiment pas mal du tout. Euh, je vais vous faire tomber par terre. Donc avant de tomber par terre, je vais vous dire asseyez-vous, tenez-vous bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué si vous êtes un, un utilisateur euh, Apple, quand vous ouvrez Safari et que vous tapez une recherche sur Safari, vous avez le moteur de recherche de chez Google qui s'affiche. Alors ça paraît presque normal parce que Google est votre ami, Google est partout, Google, Google, Google... Oui, mais il y a aussi Bing de Microsoft qui, qui fonctionne très très bien également. Eh bien sachez que c'est près de... vous êtes prêts C'est quasiment 10 milliards de dollars que Google paye à Apple tous les ans pour être le moteur de recherche référencé sur ses appareils. Et non, rien n'est gratuit tout ça, c'est du business, messieurs dames. On reste dans les recherches, et en tout cas, on reste dans les navigateurs. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à, à installer sur votre téléphone mobile Apple... Euh, pardon, <rire> c'est vraiment Apple quand même, hein. on va manger des pommes et des poires. Opera Touch, Opera c'est Touch, le, le navigateur Internet qui vient se positionner après tout ce qui est Chrome, Firefox, Safari, euh, euh, euh, euh, Microsoft Edge et compagnie. Microsoft Edge, pour info, c'est celui qui a remplacé, qui est en train de remplacer. Complètement dans Windows 10 euh, Internet Explorer, ok. Là, c'est Opera, le, le navigateur Opera qui n'est pas extrêmement répandu, mais le navigateur Opera Touch sur smartphone. Il vient d'arriver sur iOS, c'est pour ça que je vous en parle. Il a la particularité de promettre de vous promettre de pouvoir naviguer avec une seule main, y compris sur les grands téléphones du style Galaxy S9 ou euh, Galaxy Note ou euh, le nouveau XS Max. J'ai testé. C'est presque faux, parce qu'à un moment donné, il faut quand même prendre son petit doigt et puis aller en haut du, de, de l'écran. Mais c'est vrai qu'il y, y a un rond sur lequel, quand vous appuyez un peu longtemps, il vous permet de naviguer dans vos onglets, il vous permet d'activer euh, un QR code. QR code, un lecteur de QR code pour aller scanner directement un QR code. Bref, c'est un, un navigateur que j'ai utilisé il y a quelques temps, qui est plutôt pas mal, qui est assez rapide, euh, qui en plus vous protège des attaques diverses et variées, qui a ce système Flow, ça veut dire que si vous l'avez également sur votre ordinateur, vous allez pouvoir retrouver ce que vous avez sur un navigateur, euh, sur votre smartphone ou euh, tablette, également sur votre ordinateur. Mais ceci dit, ils le font à peu près tous. Euh, voilà, donc à tester, bien entendu, c'est gratuit. Pour information, la nouvelle euh, nouvelle euh, iOS 12 qui va euh, faire sa mise à jour ou qui a fait sa mise à jour, je sais plus puisque comme je suis en mode développeur, je vous avoue que je m'y perds un petit peu, il y a 70 nouveaux emo-icônes, nouveaux emojis qui sont apparus et qui sont tous plus sympas les uns que les autres. D'ailleurs, pour information, Apple vient de changer son emoji d'iPhone, vous savez, il y a un petit emoji pour euh, simuler un iPhone et bien bien entendu, euh, des, il, il fait disparaître la bande en haut en, et en bas puisque aujourd'hui, l'iPhone, c'est ce les derniers iPhones qui qui sont sortis ce sont tous des iphones qui ont un look d'iPhone X à savoir qu'ils sont plein écran donc c'était logique qu'ils le changent bref régalez vous à aller euh, scruter les nouveaux emojis de euh, apple c'est vrai que c'est plutôt sympa quand on échange avec les uns les autres pour euh, illustrer ce qu'on veut ce qu'on veut ce qu'on veut exprimer parce que des fois à l'écrit moi je vous garantis qu'à l'écrit des fois on se plante hein, on pense que l'autre il pense hein, il dit un truc et puis en fait comme il n'y a pas l'intonation et eh ben euh, on peut des fois se tromper complètement D'ailleurs, j'y pense, euh, n'hésitez pas, moi je vous conseille ça, n'hésitez hein, pas à utiliser les messages vocaux, parce que c'est vraiment super méga pratique, c'est sympa aussi d'entendre la voix de l'autre, ça permet vraiment de mettre cette intonation avec une limite, c'est-à-dire que si vous envoyez un message vocal, par exemple, à quelqu'un qui est euh, euh, en réunion, euh, ou qui est euh, dans les transports, s'il n'a pas d'écouteurs, ça va être compliqué de vous écouter, c'est la limite. Euh... Nouveauté chez Facebook, encore une fois, Facebook, toujours Facebook. C'est une nouveauté qui risque de vous intéresser quand même. Facebook sort les... Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous allez dans, dans les vidéos, dans la, dans la plateforme Watch, qui s'active automatiquement sur vos, quand vous mettez une vidéo sur vos pages, attention, ce n'est que sur les pages professionnelles, hein, ça ne fonctionne pas sur les profils, quand vous mettez votre vidéo, il vous propose de la mettre en mode première. Et première, ça veut dire qu'il va la porter comme une annonce, une première en fait, hein, comme on dit au cinéma. Eh bien... Dans les Facebook Live, maintenant, Facebook Live intègre les premières, ça veut dire que vous allez pouvoir annoncer des Facebook Live en utilisant cette option première. Donc l'idée, c'est de faire, de créer un petit peu le buzz quand vous avez un Facebook Live qui est annoncé. Vous allez pouvoir également, en live, faire des sondages pour activer un petit peu et aller chercher les gens un petit peu plus que juste de leur demander de mettre des commentaires ou de mettre des pouces ou des cœurs ou tout ce que vous voulez. Et puis, un système, je vais être franc avec vous, j'ai pas tout à fait compris, mais ceux qui suivent une autre plateforme qui s'appelle « Twitch », Twitch si je ne me souviens j'ai mangé le nom je suis vraiment désolé euh, ce sont des badges top fans ce n'est alors ne cherchez pas si vous n'avez pas dix membres sur votre 10 000 fans sur votre page vous ne pourrez pas l'activer mais ça va être euh, des badges qui vont être attribués aux gens qui vous regardent le plus je suis pas à 10 000 membres, il m'en manque quelques-uns, mais quand j'aurai 10 000 membres, eh bien, on verra ce que ça donne un petit peu. Vous allez être surveillé, comme dirait l'autre Big Brother is watching you. Nouveauté du côté de Microsoft, Windows 10, la mise à jour est en cours, la mise à jour est sortie en début de semaine, si je ne dis pas de bêtises. Comment installer cette mise à jour qui annonce des belles choses quand même Alors, rien de révolutionnaire, mais bon, dans le monde de l'informatique, des fois, pas... on n'a pas toujours d'une révolution, hein. Euh, vous avez la première solution qui est vraiment la plus simple, vous attendez c'est à dire vous laissez faire parce qu'il y a plein de gens comme moi qui mettent à jour, là mon écran derrière il est noir parce qu'en fait j'ai des gros soucis avec mon installation un peu prématurée de iOS Mojave là depuis ce matin je l'allume et il, il s'éteint, je l'allume il s'éteint, je l'allume il s'éteint c'est pas ok, alors oui je dis que Mac c'est fiable mais ça arrive de temps en temps quand même, hein. il n'y a rien qui est, rien dans... en informatique dites vous bien, en technologie, dites vous bien que rien n'est euh, fiable à 100% est-ce que nous on est fiable à 100% des fois pas forcément alors pour la mise à jour euh, Windows 10 1 vous attendez 2 vous tapez dans le moteur de recherche dans Cortana alors Cortana c'est la barre que vous avez en bas à gauche qui vous permet soit d'écrire soit de parler et d'ailleurs j'aime bien ça fonctionne bien je suis pas souvent sous Windows mais quand j'y passe je trouve c'est sympa j'aime bien Cortana vous tapez rechercher les mises à jour et là il va vous proposer la mise à jour et là vous la, vous la forcez pas mais vous gagnez un petit peu de temps quelles sont les choses intéressantes dans cette mise à jour Les mises à jour de Windows 10 amènent une amélioration de temps dans les mises à jour. Eh oui, <rire> la mise à jour améliore les mises à jour, c'est clair, non Donc, moins de temps pour faire les mises à jour, une taille bien moins importante, donc qui prendra moins de place sur votre ordinateur, plutôt sympa. Ça aussi, c'est sympa. Écoutez bien, l'intelligence artificielle, on en parle de plus en plus, la robotique, l'intelligence artificielle intégrée à votre ordinateur, votre ordinateur a une vie, je vous le dis, messieurs, dames, votre ordinateur a une vie, l'intelligence artificielle va détecter les moments où vous ne glandez, vous, vous, vous, vous ne faites rien, j'allais dire les moments où vous glandez, les moments où vous ne faites rien, les moments où vous travaillez le moins sur votre ordinateur, le moment, les moments d'inactivité, pour tout d'un coup, vous, installer la mise à jour, c'est trop fort quand même, donc il va détecter les pauses café, etc, etc, c'est trop bien. Attention, si vous avez, parce que là, vous voyez mon bureau, mais là, il y a ma chambre, en fait, mon bureau est dans ma chambre. Donc, si jamais vous laissez votre ordinateur en veille, ou je ne sais pas jusqu'où ça va, parce qu'il y a une possibilité de demander à ce que les ordinateurs s'allument tout seuls, pour notamment des, euh, ça s'appelle Wake on Land, c'est pour la prise de contrôle à distance. Moi, je viens de lire que le, les mises à jour pourraient se faire la nuit. Le système, l'intelligence artificielle aura la possibilité de réallumer votre ordinateur. Si vous avez oublié d'atteindre votre écran, vous allez vous réveiller en pleine nuit en mode « qu'est-ce qui se passe ?» Donc, attention. Ensuite, au niveau utilisation, quelles sont les grosses nouveautés Meilleure synchronisation entre votre ordinateur et, le, et Android, donc le système d'exploitation euh, Android un clavier virtuel Swift SwiftSquid, donc là je pense qu'on parle clairement des surfaces, puisque dans, pour les écrans tactiles, un thème sombre, le thème sombre il est vraiment d'actualité de partout, mais je pense, testez-le, c'est vraiment sympa à certains moments, notamment si vous travaillez beaucoup beaucoup sur ordinateur ou dans, sur, dans des pièces un petit peu sombres, c'est pas mal au niveau euh, fatigue visuelle, et puis, une nouveauté que j'ai déjà vu quelque part, à savoir dans le nouveau euh, macOS Mojave, c'est un tout nouveau copier-coller qui va vous permettre quand vous copiez, collez, quand vous copiez, avant d'aller coller, vous avez euh, toute une série de fonctionnalités qui va s'offrir à vous voilà pour ce que j'ai repéré pour l'instant si vous avez repéré d'autres choses n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'ai lu un truc qui m'a fait un peu dresser les cheveux sur la tête Enfin, façon de parler, si vous m'écoutez, vous voyez pas quoi je parle, mais si vous me voyez, vous allez vite comprendre, j'ai pas de cheveux. <rire> je n'ai plus de cheveux. Votre PC RAM, c'est de la faute à Netflix. Votre PC RAM, ça veut dire quoi Votre PC n'avance pas, votre connexion Internet est lente, c'est de la faute à Netflix. Sachez que Netflix utilise pas moins de 15% de la bande passante mondiale de l'Internet. C'est énorme. Donc si on y rajoute euh, Amazon Video Prime, euh, Apple qui va se mettre dans la danse, etc., etc., etc., Waouh C'est chaud Donc si ça rame, c'est de la faute à tout ça. Donc vous savez, juste vite fait, la bande passante, en fait, c'est là où toutes les données, elles passent, en fait, ok C'est, imaginez une espèce d'autoroute, départ en vacances, premier week-end de juillet, chassé-croisé du mois d'août, les gens partent, les gens arrivent, les gens, etc., etc., ça bouchonne parce qu'il y a trop de monde. C'est exactement pareil avec les données Internet. Si le tuyau, est trop petit, ça coince, hein et on ne peut pas réinventer la roue. Euh, on continue avec une application vraiment sympathique de chez qui est disponible de la part de Google. Ça s'appelle Voice Over Access. C'est une application qui permet aux utilisateurs Android, je ne l'ai vu que sur Android, euh, d'utiliser leur euh, smartphone sans les mains. Donc, c'est une, une application qui se destine bien entendu aux personnes euh, à mobilité réduite, aux personnes qui ont du mal à utiliser leurs mains. Bien entendu, on va pouvoir extrapoler ça à euh, vous êtes en train de faire une recette et vous avez les mains dans la pâte, par exemple, et vous vous ne pouvez pas utiliser votre smartphone, bien entendu, mais euh, pour les personnes à mobilité réduite euh, qui malheureusement ne peuvent pas du tout utiliser euh, leurs mains comme elles le voudraient, eh bien je trouve ça vraiment génial. Comment ça se passe On peut déclencher en fait euh, directement son smartphone, alors j'imagine ça fonctionne aussi sur tablette, en disant « Ok Google, ça tout le monde connaît », et puis, on va travailler avec euh, des numéros qui vont se mettre aux endroits d'interaction. Donc, dans un premier temps, ça va vous demander mettre des numéros sur quelle application vous voulez lancer. Vous allez dire la 12, par exemple, c'est l'application, pouf, elle se lance. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois dans l'application, les numéros se mettent également euh, aux endroits où, avec votre doigt, normalement, vous interagissez. Ce qui permet, a priori, une réelle utilisation euh, sans les mains de votre smartphone et c'est vraiment génial. Donc, à regarder, je, je vous avoue que j'ai juste zappé un truc, savoir si c'était payant ou pas. Mais, l'application a l'air de très très bien fonctionner. Euh, une nouvelle qui m'attriste, mais qui vient confirmer ce qu'on m'avait dit déjà. Euh, il y a un organisme qui teste très très fort les appareils, euh, les smartphones au niveau photo. Euh, de mémoire, c'est DxO, euh, DxO Mark, quelque chose comme ça. Il vient de tester euh, les capacités photo et vidéo de l'iPhone XS Max, qui est le top du top en photo et en vidéo. Eh ben non, c'est pas le top du top. Le top du top, c'est le Huawei P20, et j'espère que je l'ai dit correctement, clin d'œil à mon ami Mathieu, pour le Huawei du jour. Euh, le Huawei P20, alors dépasse, ça dépasse de quelques points, on est bien d'accord, on se situe à des notes au-delà de 100 et ça dépasse de quelques points. L'iPhone XS Max dépasse largement euh, les Galaxy, les Samsung, etc. Euh, mais par contre, le Huawei P20 est largement en avance, enfin, est largement et clairement en avance sur la photo. Et c'est vrai qu'on m'a montré sur le P10 des photos, j'étais assez bluffé. C'est des photos qui sont d'une extrême clarté, qui sont... Waouh Alors, déjà que l'iPhone le, le, X fait des très belles photos, donc vous imaginez un petit peu ce que ça donne. Donc bravo euh, messieurs les chinois d'avoir fait ça, c'est très très bien. Je termine cette capsule du jour par une information de taille. Alors malheureusement, elle est... Enfin malheureusement, elle est surtout destinée au public francophone par rapport aux infos que je vais vous donner, mais... J'ai envie de vous dire, arrêtez de vous faire arnaquer par votre opérateur téléphonique. Et là, pourquoi je vous dis ça Parce que hier, il y a une amie qui s'est fait arnaquer et qui a mis un grand post sur Facebook et je la remercie. Si tu m'écoutes Virginie, merci à toi. Parce que... Euh, effectivement elle a fait un retour comme quoi elle a été prendre un, un forfait téléphonique pour son fils, elle a signé plein de papiers et il y avait tellement de papiers qu'elle a pas lu mais dites moi en commentaire si vous lisez tout ce qui est marqué sur tous les papiers qu'on vous fait lire quand vous achetez quelque chose je suis persuadé que non. Donc je viens aujourd'hui vous donner des conseils pour ne pas vous faire arnaquer par votre opérateur téléphonique. Le premier conseil c'est arrêter d'aller le voir dans leur boutique ça ne sert à rien. Si vous êtes sur l'opérateur euh, historique en France à savoir Orange vous allez attendre pendant deux heures pour un un renseignement que vous n'aurez peut-être pas, désolé Orange de le dire, mais c'est comme ça, vous allez tomber sur un des opérateurs les plus chers, certes, il fonctionne bien, mais malgré tout, il reste très très cher, avec une offre pas forcément toujours très intéressante. Donc, première information, travailler sur Internet. Deuxième information, je me permets de le dire parce qu'il se tire une balle dans le pied tout seul, hein. on est bien d'accord, Internet, au moins, vous avez affaire à un robot programmé qui fonctionne plutôt bien, des fois, le gars ou la nana que vous avez en face de vous, elle est pas vraiment super, super top. Donc, Allez sur internet. Deux, choisissez plutôt le sans engagement. Pourquoi Parce que, et ça je l'annonce euh, régulièrement ou je partage sur ma page directement, les opérateurs au moment de, alors je vais vous dire au moment de Noël, euh, avant les vacances et puis de temps en temps il y a des offres comme ça qui passent. Mais c'est les deux grosses zones juste euh, pendant les fêtes, tous les six mois en fait, pendant les fêtes et avant les vacances d'été, de, de, donc vers le mois de juin, il y a des offres fracassantes où vous allez toucher euh, des forfaits téléphoniques. Alors bien entendu. Excusez-moi mes, mes amis québécois, parce que je sais que c'est vraiment pas le cas chez vous en termes d'appel, euh, en termes de data, donc le data c'est ce qui vous permet d'avoir l'internet n'importe où, on va avoir des 20 gigas, des euh, 50 gigas de données internet avec bien entendu euh, SMS, MMS illimité, appel illimité, ça c'est de base et vous allez, accrochez-vous, vous allez avoir ça pour moins de 5 euros souvent. Et vous allez avoir cet engagement par contre pour juste un an. Attention, prenez pas les engagements 6 mois, franchement vous allez vous galérer par rapport à ce que je vous explique après. Prenez vos engagements sur un an. Et sur un an, vous allez profiter pendant tous les mois de 5 euros. Ce qui est quand même pas mal, plutôt que de payer ne serait-ce que 20 ou 25 euros chez un autre opérateur ou chez le même opérateur en service plein pot. Comment vous faites ça Tout simplement, une fois que vous avez l'offre qui vous va bien, avec l'opérateur qui va bien par rapport à là où vous habitez, eh bien vous sélectionnez l'offre, vous récupérez votre téléphone, euh, votre numéro de téléphone en leur donnant le RIO, tout ça c'est expliqué comment faire, hein. c'est juste un, un numéro à appeler, un SMS à récupérer. Et tout se fait tout seul. Vous avez à payer la carte SIM qui coûte entre 1 et euh, 10 euros selon les opérateurs, nouvelle carte SIM. Bientôt on va arriver avec la eSIM, donc il y aura même plus à payer cette carte, ce petit bout de plastique. Vous la recevez quelques jours plus tard dans votre boîte aux lettres et le transfert se fait euh, assez rapidement, sans interruption, si vous n'êtes pas pressé de mettre le nouvel opérateur dans votre téléphone. Tout ça en gardant le même numéro de téléphone, c'est plutôt génial. Moi, ça fait pas mal d'années que je fais ça, je surfe euh, d'un opérateur à l'autre. Celui qui est le plus embêtant en termes de demande, et c'est bizarre que ce soit pas tous le même cas, c'est Soch ou Orange, c'est les mêmes, hein, c'est le petit frère de, so de, de Orange, puisqu'ils vont vous demander pas mal de justificatifs de domicile, etc. etc. Donc il y a plus de papiers à envoyer, mais par contre c'est celui qui est le moins cher en termes de carte SIM. Donc ne vous engagez pas, ou alors, comme je l'ai fait pour mon iPhone X vu que j'ai besoin d'avoir un téléphone au top, puisque je fais également de la photo et de la vidéo avec, et que je m'en sers vraiment pour tout ce qu'il est capable de faire, et que euh, je m'en sers également pour vous informer, bien entendu, eh bien j'ai trouvé un opérateur qui n'est autre que ma banque, le Crédit Mutuel, et qui me loue le téléphone, et qui également me propose un forfait euh, téléphonique avec data, illimité, c'était le premier qui est sorti je pense qu'ils vont tous s'y mettre puisqu'ils ont tous ils sont tous en train de proposer des box pour la maison en illimité, donc à ce moment là, si vous êtes friand d'avoir un nouveau téléphone tous les ans ou tous les deux ans, vous avez aussi cette formule là, mais le téléphone ne vous appartient pas, ça c'est autre chose, bien entendu sur internet, j'ai jamais vu comme c'est arrivé à mon ami, je n'ai jamais vu de petites cases, euh, piège, à vous faire prendre une assurance, c'est très clair, vous le voyez c'est limpide, c'est des sites euh, très épurés, donc vous avez euh, bien entendu, prenez un peu le temps, mais vous n'avez vous avez vraiment, vous savez ce que vous faites, euh, vous n'avez pas quelqu'un qui vous embrouille avec des gens qui attendent derrière, etc. etc. Donc c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner pour arrêter un de payer trop cher votre forfait téléphonique et deux de vous faire avoir par des gens qui sont pas toujours là avec des intentions euh, vraiment très louables. Voilà, c'était une capsule un peu longue, mais c'était super important que je vous parle de ça et il y avait pas mal d'infos. Je vous remercie de l'avoir suivi. Euh, vite fait, vous avez des nouveautés sur mon site, euh, la formation gratuite, les nouvelles technologies pour tous. Euh, maîtriser les présentations PowerPoint, Keynote et Google Slide. Elle est terminée, elle fait à peu près 6 heures de contenu. Actuellement, elle est en promo à 27 euros, un petit peu moins de 27 euros, puisque c'est 67, moins 60%, jusqu'au 15 octobre inclus. Ensuite, elle, elle repassera à 67 euros, ce qui reste un prix très très intéressant par rapport à tout le contenu que je vous propose et puis dans très peu de temps je vous proposerai une formation pour apprendre à faire de la vidéo avec un appareil révolutionnaire que vous avez dans votre poche j'ai parlé de votre smartphone vous allez voir qu'on peut faire des très très belles vidéos dignes d'un professionnel juste avec votre téléphone et un petit peu de matériel autour on en reparle très rapidement merci beaucoup de nous avoir suivis à très très bientôt, portez-vous bien bonne matinée, bonne après-midi, bonne soirée Bonne tout ce que vous voulez, ciao bye bye